Le Brun, que présente M. Normandin. Nous sommes venus devant notre collègue, le juge Cardiff la semaine dernière, qui n'a, malheureusement, pas pu nous entendre, et a la GAPEA spéciale nous devait fixer une audition ce matin. fait important, c'est qu'à 9h30, c'est commencé, la juge Julie Beauchamp de la Cour du Québec est censée poursuivre les représentations sur la terre dans cette affaire-là. Donc, ce que mon collègue demande, c'est de sursoir au cas dur devant la juge Beauchamp. fait intéressant également que je tiens à nous c'est que le 11 juin, devant votre collègue, la juge Miro, le maître Lebrun a fait verbalement cette demande de suspension des procédures. La juge Miro a rejeté euh, cette demande-là. Et euh, il représente, par cette fois-ci par voie écrite, la même procédure, la même demande. Donc, euh, c'est très, très, très urgent que euh, le tribunal dispose de cette requête de suspension des procédures parce que la juge Beauchamp est euh, saisie par ce dossier-là. Aujourd'hui, euh, techniquement, il ne reste que les plaidoiries des avocats au niveau des représentations sur sentence. C'est l'état du dos actuellement. Ma collègue Maître de Boiler. Boiler euh, Madame Boiler pour le procureur général du Québec. Moi, je suis ici aujourd'hui parce qu'on a fait euh, notre requête en rejet de l'avis d'intention selon l'article 95 est présentable aujourd'hui. Et donc, on voudrait fixer une date et euh, les, on, on demande le rejet de la 95 parce qu'il est manifestement mal fondé en droit et également qu'il est tardif puisqu'il a été soulevé euh, en appel en Cour supérieure et non pas en première instance dans la Cour du Québec. Donc, pour ces deux motifs-là, on demande le rejet et on aimerait que la requête, euh, notre requête en rejet soit fixée. Soit fixé sur le des causes contestées? Oui. était pour 9 heures aujourd'hui. Alors, moi, j'étais préparé à, euh, à m'objecter à cette, à cette requête-là. Je pense que ça devrait être entendu avant même toutes les autres requêtes. Parce que, parce que finalement, il s'agit d'une question constitutionnelle. Et puis, cette question constitutionnelle-là va déterminer euh, dans un sens tout, toute la suite des procédures. Alors, euh, ma console devrait présenter immédiatement ça, ça et puis euh, c'est tellement vrai que ça aurait une incidence pour tous euh, les contraires ici. Parce que, évidemment, que ce qu'on conteste, évidemment, entre autres choses, c'est que euh, la législature depuis 1968 n'est pas dûment formée euh, et qu'elle devrait l'être. Et que la loi sur l'Assemblée nationale est une loi qui est illégitime et illégale. Euh, parce que, à ce moment-là, euh, la législature prévoyait 110 sièges et il y a eu 122 députés. Et euh, donc, il y avait une... Et puis, évidemment, qu'une Assemblée qui est illégalement formée ne peut pas former une nouvelle loi, comme ils ont fait. Et puis, la loi sur l'Assemblée nationale, ben, c'est une loi qui qui, justement, visait à corriger cette lacune -là. Alors, pour ces raisons-là préliminaires, je vous dirais que c'est important que la requête de ma confère soit débattue. Et par la suite, les arguments qu aura, que vous aurez entendus pourront servir pour déterminer si vous suspendez ou non les procédures au niveau de la Cour du Québec. Que nous considérons une cour qui est illégalement propre. Et qu'en est-il de la question soulevée par euh, votre confrère à l'effet que ma collègue la juge Miro a déjà rendu une décision concernant votre demande de suspension Je pense que euh, mon, mon confrère a peut-être une mémoire qui, qui flamme. Euh, J'avais commencé euh, mon trésorier et euh, Madame la juge Miro a dit qu'elle n'allait pas entendre. Les, euh, les représentations constitutionnelles que je commençais à expliquer et c'est dans ce cadre-là qu'elle a dit que, pour aujourd'hui, euh, il allait pas y avoir suspension des procédures. Alors, okay. Alors, si je me réfère au procès verbal du 11 juin 2014, les questions que le tribunal s'adresse à vous ne suspendra pas les procédures en cours du Québec? C'est tout à fait ce qu'elle a dit. Cependant, comme je vous dis, euh, j'avais commencé mon prévoyé et euh, ça n'a pas été terminé parce qu'elle a jugé que ce serait le juge tardif qui, euh, qui en jugerait le 27 ou dernier. Mais évidemment, le juge tardif était dans une position un peu difficile parce que, évidemment, si on conteste euh, la législature depuis 1968, comme il a été député de 73 à 76 à l'Assemblée nationale du Québec, il y avait un peu un, un, un problème. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là qu'il ne nous a pas entendu, mon interprétation. c'est ce qu'il euh, ce qu qu a dit? Non, pas du tout. C'est ce que je vous dis, non. Parfait. Et euh, je pense qu'il aurait dû, au moins, nous en informer qu'il avait été de l'Assemblée nationale du Québec de 73 à 76, ce qui n'a pas été. Très court de Au contraire, euh, j'ai eu une très bonne mémoire qui ne flanche pas. Je me souviens fort bien de ce qui s'est passé dans votre collègue, la juge Biot. Euh, Maître Lebrun a présenté séance tenante cette demande de suspension des procédures, cette même journée du 11 juin, nous étions convoqués encore une fois devant la juge Beauchamp pour entamer les représentations sur la peine. Il a eu le loisir d'expliquer à la juge Miro ses arguments, la juge Miro de lui répondre « sur quelle page je peux faire ça, je n'ai pas le pouvoir et je ne le ferai pas ». Et que mon collègue rajoute qu'on était fixé pour audition devant le juge tardif une requête en suspension des procédures. Peut-être que mon collègue mon collègue allait que j'ai des mémoires qui flanchent, mais moi, certes, je ne dénature pas les procès verbaux qui sont faits par les greffières en salle d'audience. Et c'est bien marqué que le tribunal s'adresse à Maître Lebrun et ne suspendra pas les procédures en cours du Québec. Remis au 27 août 2014, pro format. pro format habituellement, il n'y a rien qui se passe au niveau d'une audition. C'était fixé pro format simplement pour gestion d'instance. Honnêtement, Madame la juge, je trouve que c'est poussé loin que de dire ce que mon collègue vient de dire sur le juge tardif la semaine passée. Très bonne question du tribunal ce matin de lui demander si c'est ce qu'il a dit. Il répond avec candeur. C'est l'interprétation qu'il fait. C'est poussé très loin, de, je pense, l'aventure juridique de mon collègue. Moi, ce que je vous demande, et j'insiste, je veux... Que nous soyons entendus devant la juge Beauchamp ce matin pour terminer les représentations sur la peine. Il a fait appel du verdict, experté. S'il n'est pas satisfait du tout de la peine que rendra la juge Beauchamp, il y a un mécanisme il fera un appel de la sentence et c'est tout. Pendant ce temps-là, le tribunal, il s'en au supérieur pour entendre ce qu'il doit entendre. Et je vois juste clarifier une chose également. Lorsqu'il dit qu'on était fixé aujourd'hui pour la requête en rejet, de la vie d'appel, c'est tout à fait faux. La semaine passée, devant la graffière spéciale, ce qui a été établi, c'est que nous venions devant le tribunal ce matin simplement pour la requête en suspension des procédures. D'ailleurs, au moment où nous étions ici la semaine dernière, ma collègue a informé le tribunal qu'il y aurait une requête en rejet d'appel. Elle n'était pas encore signifiée. Je l'ai reçue le lendemain, le 28 août. Donc, c'est faux de prétendre que c'était le débat sur la requête en rejet d'appel. Ce n'était que pour la suspension des procédures. Madame la je voudrais juste m'assurer que vous l'avez au dossier, la procédure, en notre requête en rejet. Et euh, d'ailleurs, je voudrais soulever également qu'il n'y a même pas d'apparence de droit au niveau de, de, des arguments constitutionnels soulevés par euh, mon confrère. Maître Lebrun, à plusieurs reprises, a soulevé ces questions-là, constitutionnelles, devant la Cour supérieure, devant la Cour d'appel, qui les ont rejetées autant sur le fond, mais également en, en vertu de, du principe de facto, qui fait en sorte que même si on... On prenait pour avérer on, on, que les arguments de M. Lebrun étaient fondés. Euh, il n'y aurait pas lieu d'invalider toutes les lois du, du Québec, puis il n'y aurait pas lieu de, de rendre les cours, euh, la Cour du Québec. Donc, ça a été rejeté, ces arguments, à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle on fait une requête en rejet aujourd'hui, parce qu'on on, on est d'avis que ça a déjà été tranché par les tribunaux. Donc, ce qui était fixé euh, ce matin, c'est la requête pour suspension des procédures de la Cour du Québec en date du, euh, a là, du 11 août 2014. Exactement. Comme maître... Comme, euh, Excusez-moi. expliqué. Si euh, vous commentez, madame la juge sur euh, l'avis de présentation euh, de ma concert c'est bien indiqué premier avis de la présente requête sera présenté pour décision à l'un des juges de la cour supérieure, chambre criminelle du district de Bertrand, c'est les gens la chambre de pratique le 3 septembre 2014 en Europe. De toute façon, Mme Rouge, les, deux, euh, les deux procédures, à mon avis, sont interreliées. Et puis euh, la Cour, hein, qui, euh, qui doit regarder la Constitution et euh, se fonder sur la Constitution, doit euh, entendre les, euh, les représentations qui sont, sont relativement assez courtes si on fait exemption de, de la jurisprudence. Quant à la question des factos, hein, qui revient souvent, Lorsqu'on quon entre dans la question, là, on, on, on entre à ce moment-ci dans la requête pour rejet de la vie d'intention. Et euh, je pense que ce que vous me demandiez ce matin, c'était de, de me pencher, de trancher euh, votre requête en suspension des procédures. Oui. Si C'est exact. Et cette, cette requête-là, vous l'aviez présentée verbalement au juge Miro au mois de juillet. Oui. C'était cependant, comme j'ai bien exprimé, euh, j'avais commencé la plaidoyer et été arrêté par le mariage de notre juge Miro, qui a renvoyé le prix le 27 juin. Hein, avoir... Il a rendu une décision le 11 juin, le juge Miro? Le juge Miro a rendu sa décision à savoir qu'elle n'allait pas continuer d'entendre la douleur. Vous voulez que je statue sur cette question-là immédiatement afin que si jamais je n'accordais pas la requête pour suspension, vous puissiez procéder devant la juge Beauchamp aujourd'hui. Oui. Et pour la présentation des arguments sur cette requête-là, vous en avez pour combien de temps Quant en fait, à moi, 15 minutes. Pour ma part, je vais peut-être simplement avoir quelques, quelques petits éléments à ajouter, mais je vais m'en tenir à une représentation de ma comte. je vais vous entendre sur la requête de suspension des procédures. Et euh, quant à la requête qui a été déposée euh, récemment sur la requête du procureur général du Québec en rejet de l'intention euh, selon l'article 95, je comprends que cette question-là, euh, il faudra que ce soit débattu ultérieurement, que vous souhaitez vous-même à ce que ce soit dans un premier temps euh, présenté, étant donné l'impact que ça peut avoir sur C ça? Donc, euh, cette question-là sera euh, fixée sur le rôle contesté euh, tout de suite après la présentation de euh, la requête euh, Suspension. Tout de suite après. Elle sera fixée sur le rôle des causes contestées, on s'entend bien. Mm -hmm. Parfait. Je veux terminer comme témoin, M. Nancy. Bonjour, madame. À moins que à moi, quelque chose que je ne comprenne pas, madame la chose, on est au stade de attaque en droit. Euh, on est dans le cadre des, des demandes spéciales procéder immédiatement avant tous les collègues qui ont des causes. Je ne vois pas oh, que, par quelle subtilité mon collègue va demander à son client de venir témoigner sur la suspension des procédures alors qu'il s'agit d'une requête et je me répète en droit. De toute façon, lorsqu'on lit la fidélité de monsieur, ça n'a aucun rapport avec la requête de suspension des procédures. moi, effectivement, habituellement, une requête de, de cette nature-là, présentée sur des bases euh, légales, à savoir si je dois, à ce moment-ci, suspendre cette distance devant la Côte du Québec. Donc, il me semble que euh, vous soyez la personne euh, qui soit habitée. D'ailleurs, vous représentez, puis, M. le Bonjour. Bonjour, madame. Euh, alors, je suis la vue que je vois dans le mm -hmm. Alors, on a la matin, alors... okay. Okay. Je vais vous je, je vous écoute. Alors, là-bas, on a été déclaré. Ce que je peux faire, par contre, c'est inviter M. Normandin à s'asseoir près de vous. Ah, c'est bon, merci. C'est à l'effet que la Cour du Québec n'a pas de, de fondement constitutionnel pour faire les lois, puisque dans la province de Québec, c'est uniquement la législature de la province de Québec qui peut faire les lois. Et le Parlement du Québec n'est pas, la législature de la province. Et surtout, si vous regardez euh, la partie 27, on euh, dit la Cour des poursuites sommaires, c'est une personne qui a juridiction dans la description territoriale ou le sujet des procédures à de paix qui est allumée, qui est un juge de paix, ou un juge de la Cour provinciale lorsque la disposition est sous Alors il faut que ce soit un juge de la Cour provinciale. Alors, pour regarder qu'est-ce qui est un juge de la Cour provinciale. Il faut aller à l'article 2 du Code criminel. Et on voit, juge de la Cour provinciale, toute personne qui est de la législature d'une province. nomme juge ou autorise à agir comme juge, quel que soit son titre, et qui a le pouvoir d'au de moins deux juges de paix, etc. Alors, je pense qu'il est dit hein, que pendant la juge de changer, il mis en vertu des lois du pardonnement du Seigneur. écrit euh, qui, qui est un peu comme notre thème. Euh, la boquette de ma consoeur, mais je vais quand même l'utiliser pour euh, de manière fonctionnelle pour pouvoir vous exprimer ce qu'il y a en haut. on okay. the compose du lieutenant gouverneur et de l'Assemblée nationale du Québec. Elle exerce tous les pouvoirs conférés à la législature de la province de Québec. Alors, regardez bien les termes. Législature de la province du Québec, ça réfère à ce qui est dans la Constitution, hein, dans la Constitutionnelle de 1867. Alors, composée du lieutenant gouverneur et de deux chambres, qui est le Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. Alors, à partir de ce moment-ci, la législature du Québec devenait une chambre, elle devenait une entité avec une seule chambre et elle disait, disait, exercer les pouvoirs de ce qui était prévu dans la loi constitutionnelle de 1867. Et en 1867, J'ai le texte anglais parce que la Constitution n'a pas été adoptée dans sa version française au niveau de la loi de 1867. C'est traduit, mais ce n'est pas encore adopté. On se demande encore pourquoi, malgré l'article 55 de la loi constitutionnelle de 82. Et si on regarde l'article 71, Alors, l'article 71, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « There shall be a legislature for Quebec, consisting of lieutenant governor and two houses style, the legislative council of Quebec and the legislative assembly of Quebec. » Donc, il y avait deux entités. Et euh, la législature a prétendu ne pouvoir en faire qu'une seule avec la loi sur le Conseil municipal. on verra tout à l'heure que ça, cette manière de faire était de manière indirecte pour changer les dispositions du Canada. Provision relating to appropriation and tax bill, recommendation of money, the essence to bill. Alors, c'est élément important. Des ce offerts. And the signification of measure of bill reserves shall extend and apply to the legislature of the several provinces as if those provisions were re-enacted and made applicable in terms of the respective province and legislature. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'article 55, qui est euh, article, un article fondamental de notre loi constitutionnelle, que je viens de vous soumettre sur la référence concernant le pouvoir de, du Gouverneur Général, ça nous dit que les Articles 55-90 ne sont pas désuets, qu'ils existent et qu'ils ne peuvent pas être changés le contenu du traité de Westminster. Je pourrais vous référer aux différents éléments de, de ensemble, c'est ça. Alors, l'article 55, qu'est-ce qu'il nous dit, Mme? Et j'attirerai votre attention sur cet article-là en particulier. pour le gouvernement général, mais les est applicables par l'article 410, ou le Where a bill passed by the Houses of Parliament is presented to the Governor-General for the Queen's assent, he shall declare, according to his discretion, but subject to the provision of this Act and to her majesty's instruction. Alors ça veut dire qu'il ne peut pas donner son assentiment à une loi qui ne serait pas conforme à cet acte. Alors évidemment que ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, la loi sur le Conseil législatif, elle n'est pas conforme parce qu'elle change de deux chambres à une chambre. Alors elle n'est pas conforme au pouvoir de sanction du lieu Parce que son pouvoir de sanction, c'est according to his discretion, but subject to the provision of this act and to her majesty instruction. Alors, si vous regardez, parce que mes, mes confrères ont tous... Je euh, vais à l'autorité constituée, Alors, et puis certains, euh, juridité, le, le respect de la constitution de la province. Alors, la constitution de la province, elle comprenait quoi? Elle comprenait les articles 71 et comme vous voyez, l'article 71 avec ce que je vous ai dit, tout à l'heure, il n'a pas été aboli. C'est seulement qu'une autre entité exerce ses pouvoirs ce n'est pas une abolition. De toute façon, la législature de la province ne pouvait sûrement pas abolir pour rendre une disposition qui était à Westminster. C'est certain. Alors, les articles 71, 72, 73, 74, 75, jusqu'à 80, c'est ça qui constitue la constitution de la province de Québec. Et ces dispositions-là n'ont jamais été abrogées. Alors, je vais votre attention en particulier sur, sur euh, l'article 75 et sur l'article 80. The vacancy happens in the Legislative Council of Quebec by resignation, death, or otherwise. The lieutenant-gouverneur in the Queen's name by instrument under the great seal of Quebec, shall appoint a fit and qualified person to fill the vacancy. Alors donc, si les euh, conseillers législatifs divisionnés qui ont fait le, le lieutenant-gouverneur avait l'obligation. Et puis, je, je, je vous indiquerai le charles à pointe. Pourquoi je, je mentionne le charles à pointe? Parce qu'il y a eu une discussion sur la valeur du charles dans l'affaire du renvoi sur les droits linguistiques. Et euh, ce que la Cour a dit, c'est que lorsque le charles est appliqué au niveau constitutionnel, c'était un interactif. Ça ne peut pas être seulement directif, c'est impératif. Alors... Alors, les articles 71 à 80... Ont jamais pu être touchés, être abrogés. Ils ne l'ont pas été. Et euh, ils ne l'ont tellement pas été que lorsque le législateur, pas canadien, le législateur britannique a en fait le renvoi, a décidé de renvoyer la Constitution au Canada. Je vais devoir vous, vous, vous articles-là étaient toujours là. Et euh, si ma consoeur veut démontrer qu'il n'y a pas de fondement de droit ou quelque chose comme ça, il faudrait qu'elle me démontre que il y a une autorité qui a pu euh, abroger les articles 70 à 80 de la loi qui était à Westminster et qui a été transférée chez nous en 80. Ça, elle ne peut pas le faire. Alors, ces dispositions-là sont toujours là et elles sont tellement là que lorsque vous regardez la loi constitutionnelle de 82, aux articles 52 et 53, cette fois-là ils sont en français et en anglais, tant mieux. Alors la Constitution du Canada et la loi suprême du Canada, il y aura une opérance des dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Toute autre règle de droit. Et euh, les, si je regarde l'article 53, les textes législatifs, euh, bon, la Constitution du Canada comprend la loi de 82, les textes législatifs et les décrets figurant à l'annexe, les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés, vous allez en A ou B. Alors, on va regarder l'annexe, si vous permettez. Alors, tout de suite, on tourne deux pages et vous retrouvez l'annexe. Alors, cette annexe-là, qu'est-ce que c'est? C'est la loi constitutionnelle de 82, actualisation de la Constitution. Et vous voyez l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Alors, l'Angleterre l'Amérique du Nord britannique, c'est ce que je vous ai donné qui était à Westminster, en anglais seulement. Et euh, la colonne 2, qu'est-ce qu'elle dit? L'article 1 est abrogé, remplacé par ce qui suit. C'est abrogé, loi constitutionnelle de 67. L'article 20 est abrogé. La catégorie 1 de l'article 91 est abrogée. Puis la catégorie 1 de l'article 92 est abrogée. Alors les articles 71 et 80, ce qui sont abrogés, sont là. Ils ne sont pas abrogés. Alors, la législature est toujours celle qui est définie à la loi de 1867. Ça reste là, c'est pas abrogé. Et l'article 53, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'article 53 nous dit « Les textes législatifs et les décrets qui sont énumérés à la colonne 1 de la texte sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne 2, sauf progression. Il reste en vigueur en tant que loi du Canada sous les titres mentionnés à la colonne 3. Bon, mais 71 à 80, ça reste là. C'est en vigueur, c'est mentionné. Hein? Il seulement la législature de la province de Québec qui peut faire des lois au sens de l'article 90, le terme exclusivé » de 10 grammes. Alors si, euh, si on regarde euh, un peu, c'est un extrait de ce que le juge Boisard a mentionné sur l'article, dans une procédure qui n'a pas. pas continué, mais je vous invite à regarder le paragraphe qu'on Mais Quelle était le, la, le, la requête qui était présentée devant le juge? C'était voilà. une requête pour… Euh, avec des procédures, c'était une requête aussi pour… Euh, c'était un cas criminel, c'était pour dire que la Cour n'était pas compétente et le juge non plus, le juge voilà, pour euh, juger le, la situation. Et la décision? Allez, la décision par la suite euh, mon client s'est euh, reconnu coupable et s'est arrêté. Toutfois. Pour votre intérêt, je trouve que c'est quand même bon parce qu'il y a eu une requête et il y a eu une décision. Regardons hein, la décision. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est à page 32. En 1968, ça s'inscrit dans ce que j'appelle le sursaut collectif de nationalistes. Il faut appeler les choses par leur nom. Il est possible, il est possible que l'interprétation stricte des textes vous donne raison. Il est possible même que le lieutenant-gouverneur ait excédé son pouvoir en sanctionnant cette loi-là, et qu'on parle toujours de loi sur le Conseil législatif, et qu'il aurait dû exercer son pouvoir de réserve afin que sa majesté puisse exercer ultimement son pouvoir de désamener. Tout ça, est possible, une première lecture des textes permettrait à tout le moins un lecteur de le moindrement attentif dénué de compétences particulières en droit constitutionnel, de conclure, dans le même sens que vous, il est inutile de faire de son temps. Et tous ces problèmes-là sont posés, je le répète, par un sursaut difficilement explicable pour moi, d'un nationaliste qui ne donne pas grand-chose, finalement. Mais dans la réalité quotidienne, est-ce que ça signifie que depuis 1968, le Québec, la province, que je préfère, moi, la province de Québec, parce qu'on est encore dans une province au sein du pays. Est-ce que le, la province de Québec est un bateau sans gouvernement? Est-ce qu'il faut même accepter la conséquence logique qui découle d'une interprétation rigoureuse des textes que vous faites et qui ne semble pas dénuer de raison? Est-ce que la conséquence ultime est qu'il n'y a plus de gouvernement? Ceux qui prétendent exercer le pouvoir sont des usurpateurs. La suprématie de la règle de loi a cessé d'exister, etc. Il va rejeter la requête pour les conséquences parce que ça amènerait le chaos. Pas de chaos. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de former le conseil législatif et puis de former l'assemblée législative telle qu'elle existait en 1968. Il n'y a pas de chaos. Alors, si j'en viens à, mon, à ma requête pour suspension, la Cour du Cémèque, une entité inconstitutionnelle parce que la seule entité qui peut faire des lois, c'est dans la province, c'est la législature qui est prévue à l'acte constitutionnel de 1867. Et euh, qui n'est pas prévue à la Constitution du Canada, alors j'aimerais que ma consoeur puisse regarder l'acte de 1867 ou 1982, puis nous, euh, nous mentionner à quel endroit on trouve le Parlement du Québec. Évidemment que non, on ne peut pas le faire, parce que le Parlement du Québec, il a été créé le 17, 18 décembre 1982. C'était après le, après le rapatriement de la Constitution. Puis la Constitution, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ce qu'il y a comme entité, c'est le Conseil législatif, puis l'Assemblée législative. Et que toute disposition incompatible, c'est invalide. Alors maintenant, il faut savoir pourquoi... Oh, euh... ce serait peut-être important de le dire, vous savez. Les articles 90 et 91 de la loi sur le Conseil législatif, c'était justement pour permettre à ce que l'Assemblée nationale du Québec donne son avis pour le Conseil législatif. Alors l'article 91 chaque fois qu'il est prescrit ou permet que le Conseil législatif donne son avis, son consentement, ou qu'un rapport ou un message ou toute chose lui soit transmis ou soumis, il suffit que cet avis ou ce consentement soit donné par l'Assemblée nationale du Québec et qu'il ce message ou cette chose lui soit transmis ou soumis. » Bon. Alors, on n'avait pas annulé, puis on ne pouvait pas annuler le Conseil législatif. On ne pouvait pas annuler l'article 71 qui était à Westminster. On ne c'est une loi provinciale, la loi sur le conseil législatif. Elle ne peut pas remplacer tout ça. Alors, elle ne pouvait pas. Et ça ne pouvait pas être sanctionné. Maintenant, tout ça, ce n'est pas très important parce que ce qui est important maintenant, c'est la loi de 82. Puis, la loi de 82, je vous ai mentionné l'annexe. Puis, l'annexe, les articles 71 à 80, ben, ils sont toujours là. Ils sont toujours en vigueur, ils restent en vigueur, selon l'article 53. Alors, évidemment, ma consœur dit, oui, mais si vous aviez raison, j'ai raison. Euh, si vous aviez raison, euh, ben, ça invaliderait euh, certains tribunaux, certains éléments, c'est vrai. Ça invaliderait sûrement une partie de la Cour d'appel. Mais ça invaliderait pas nécessairement la Cour euh, supérieure parce qu'elle est restée la même depuis 1968. Sauf qu'en 1968, il y avait 87 sièges. Mais maintenant, il y en a quoi 260 et quelques. Alors, le 260 moins 87, c'est des juges qui occupent également. Mais ceux qui sont des descendants de 87, parce que c'était souvent comme ça, ben ceux-là, il forme la cour supérieure. Et cette cour-là est une cour qui est susceptible d'opérer. Alors, il n'y a pas de vide juridique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le renvoi sur les lois linguistiques du Manitoba, qu'est-ce qui a été fait? Il a été d'abord déclaré, dans un premier temps, qu'il fallait que la Cour suive la Constitution et qu'il fallait invalider les, les lois qui n'avaient pas été faites en anglais et puis en français euh, depuis 1870. Alors la Cour a dit que c'était son devoir de le faire. C'est votre devoir aussi de déclarer que la Cour du Québec est une Cour inconstitutionnellement formée. Les gens qui sont là, sont peut-être corrects, mais ne euh, sont pas suffisamment corrects pour avoir lu comme fou la Constitution. Alors, c'est donc important de, de voir ça. Alors, dans la première partie du, du renvoi, euh, ce qu'on regarde, c'est l'importance de statuer selon... Pas selon la coutume, pas selon ce qui, est, ce qui existe, parce que ça, c'est des farceaux, mais selon la constitution. Alors, si vous prenez, par exemple, la page 744... à la toute France ça nous a pour effet d'imposer le pouvoir judiciaire la responsabilité de protéger les lois corrélatives que possèdent en matière linguistique tous les Manitobains, y compris la minorité franco-manitobaine. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit à 745? C'est au pouvoir judiciaire qui incombe d'assurer que le gouvernement observe la Constitution. Alors donc, c'est à vous aujourd'hui d'assurer que la Constitution est respectée, que les articles 71 à 80 sont respectés. Alors, nous devons protéger les personnes dont les droits constitutionnels sont violés. On prétend que les droits constitutionnels de M. Normandais sont violés. Quelles que soient ces personnes ou quelles que soient les raisons de cette violation. Alors, la Constitution d'un pays est l'expression de la volonté d'un peuple d'être gouverné conformément à certains principes, etc. Alors, encore là, au point B, il appartient au pouvoir judiciaire d'interpréter et d'appliquer les lois du Canada et chacune des provinces. Il est donc de notre devoir d'assurer que la loi constitutionnelle a préséance. La loi constitutionnelle, c'est quoi? Ben, c'est la loi de 82, avec son annexe, avec l'actualisation de la Constitution, et donc comprenant des articles qui n'ont jamais été abrogés. 71. Alors, on nous dit qu'au point H, hein, c'est souligné par la Cour elle-même, les tribunaux ne mettront pas en doute la sagesse des textes législatifs qui, au terme, relèvent la compétence des législatures, mais une des autres fonctions de cette Cour est de s'assurer que les législatures n'outrepassent pas les limites de leur mandat constitutionnel et n'exercent pas illégalement certains pouvoirs. Alors, tout ça pour dire que la première étape, c'est de déclarer que c'est un Après ça, on regarde qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas un état de chaos. Évidemment, au Manitoba, c'était depuis 1870 que les lois étaient invalides. C'est un petit peu plus grave que 68. Puis la situation est différente aussi. Alors, euh, ils ont établi le principe de la primauté du droit, de la théorie de facto. Et, euh, mais mais ils ont fait intervenir et puis euh, ils ont demandé aux procureurs généraux euh, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour maintenir le droit durant une certaine période. Pas de faire en sorte que la Constitution soit plus respectée, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chaos durant le temps qu'on fait en sorte que la Constitution soit respectée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez, ou la Cour suprême pour renvoyer tout elle, pour un certain temps. Tant que le Conseil législatif et l'Assemblée législative n'est pas reformée correctement, ben, on fait en sorte de pour suspendre le jugement, de, hein, de faire en sorte que l'État de droit continue comme l'État de droit. Au Manitoba, c'était différent du Québec. Mais de toute façon, ce que la Cour a fait, c'est qu'une fois qu'ils ont dit que c'est invalide, ben, à la page 753, vous voyez, on nous dit un certain nombre de parties d'intervenants ont proposé que la Cour déclare invalide les lois et les règles de la législature du Manitoba et en reste là, en comptant sur les législatures pour mettre en point une modification constitutionnelle. Or, la première étape de notre juge, de cet arrêt-là, c'est de se prononcer sur l'invalidité. La deuxième étape, c'est de demander aux parti, qu'est-ce qu'on fait si c'est invalide. Ça, c'est une deuxième étape qui viendra après. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est uniquement de déterminer que la législature de la province de Québec, c'est bien la législature de l'article 71, et que ce n'est pas le Parlement du Québec. Et pourquoi ce n'est pas le Parlement du Québec Regardez. Si vous tournez la page du petit texte que je vous ai mentionné ici. Voilà, chapitre 62. Toujours point, sur... On êtes toujours sur. La, requête, euh, la réponse à la requête. Vous voyez quelle page? Oui, alors euh, c'est tout de suite après l'article 90-91, je pense. Alors là, vous avez un, la, une partie, d'extrait de la loi sur l'Assemblée nationale. Et puis ça nous dit que l'article 2 nous dit l'Assemblée nationale et le lieutenant général constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du Québec assume tous assume les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec. Alors, si le Parlement du Québec assume, bien, ça veut dire qu'il n'est pas la législature du Québec. Et la législature du Québec, il faut regarder quest ce que c'est, Ce c'est pas, pas la législature qui était prévue à la loi constitutionnelle de 1865 c'est celle qui fait référence à ce qui a été constitué en 68 et qui s'appelle la législature du Québec. C'est pour ça que le du est un petit peu partout depuis 1968. Tandis que dans les textes, c'était la province du Québec. Alors donc, il y a une première entité s'appelle la législature de la province de Québec. Il y en a une deuxième qui dit qu'elle exerce les pouvoirs de la législature de la province de Québec. Ça s'appelle la législature du Québec. Et il y aura maintenant une troisième entité qui s'appelle le Parlement du Québec et qui dit assumer les pouvoirs de la deuxième entité. Quel coup. Vous regardez l'annexe 11. Je m'excuse l'annexe 2. Alors, il faut savoir pourquoi il y a eu la loi sur l'Assemblée nationale le 18 décembre 1981. Alors, vous voyez le texte juste en haut. Le président, M. Variancourt, Jean-Claude, le droit de projet 90, article 17. Monsieur Lalonde, Monsieur le Président, si vous m'accordez 30 secondes, vous savez que le, la loi sur la législature actuelle prévoit une assemblée nationale de 110 députés seulement. Alors, il y en a peut-être 22 qui siègent illégalement. Monsieur Idé 12. Monsieur Lalonde, 12 qui siègent illégalement, y compris le député de l'IG, membre de cette commission. Alors, cet article 1 aura pour effet de corriger... Alors, est-ce qu'une assemblée qui est irrégulièrement formée peut, corriger, peut se corriger elle-même?